Bonjour, je m'appelle Milika Spasovski. Je suis maintenant depuis quelques mois micro-entrepreneur hein, parce que c'était l'objectif de mon activité. Euh, J'ai souhaité créer en fait, euh, l'atelier de Mili. Euh, parce que euh, ça fait des années en fait que je travaille sur euh, euh, le relooking, la restauration de meubles, euh, le recyclage, la récupération d'objets, de, de, de planches, de bois, voilà, de tas de choses en fait euh, qui peuvent être euh, réutilisées pour euh, créer soit d'autres objets, soit d'autres meubles. Et euh, c'est vrai qu'au départ j'ai donc une formation euh, euh, de décoration d'intérieur. Euh, bah, qui m'a amené un petit peu à réfléchir à tout ça et à me dire que finalement, euh, tout ce qui concerne la décoration et le design éco-responsable, c'était vraiment ce qui m'animait, je dirais, euh, de façon euh, générale. Euh, et c'est notamment pour ça que j'ai souhaité créer cette, euh, cette structure. Bah, les ateliers, c'est euh, deux heures ou trois heures en fonction des, euh, des, des souhaits. Donc on est sur l'idée que... Euh, que de racheter, de jeter des choses et de racheter d'autres choses, ben on va les retravailler et puis on va faire en sorte que ça corresponde à ce qu'on souhaite avoir dans la maison. Voilà tout simplement. Notre objectif, zéro déchet.